Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide vous, les femmes, à détruire vos kilos en trop sans faire de sport et en mangeant ce que vous voulez. Avant que je vous partage l'aliment du jour, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour être prévenu des prochaines astuces minceurs sur cette chaîne, tout simplement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, nous allons voir un aliment que tout le monde connaît et que tout le monde Surtout celles, les femmes et même les hommes qui ont envie de perdre du poids ont déjà essayé au moins une fois dans leur vie. Nous allons parler du fromage blanc. Mais pourquoi le fromage blanc Tout simplement parce qu'il est rempli déjà en calcium, c'est très bon. Et il a une importante teneur en protéines. Donc ça, c'est le top si vous êtes sportif. Ou, si vous désirez perdre du poids, brûler vos kilos très rapidement. Vous savez, les femmes, vous aimez ça, hein euh, les, euh, euh, les résultats rapides. Donc, si vous désirez avoir des résultats rapides sans perdre de muscle, je vous invite à prendre ceci parce qu'il est riche en protéines. Alors, il est aussi classé parmi les meilleurs aliments coupe-fin. Donc, c'est le top. Si vous avez une fringale, surtout dans une rééquilibration alimentaire, vous savez, vous avez encore ces anciennes habitudes, hein, euh, se coucher sur le sofa en regardant peut-être Netflix et avoir ses chips à côté. Vous savez, donc, pourquoi pas manger bien dans un repas, vraiment votre aliment préféré. Donc, ça peut être une raclette ou quoi que ce soit. Et ensuite, lorsque, lorsque vous avez une fringale, prendre du fromage blanc parce que c'est un coupe fin. Non seulement, il est zéro. Il y, y a zéro calorie dedans, mais il est rempli en protéines, en calcium et en bienfait pour vous aider à voilà, avoir le ventre plein, tout simplement, sans avoir de calories. C'est un truc de malade. Alors, vous pouvez le consommer en entrée avec des fines herbes et il accompagne bien les épinards, s'ils sont vraiment, vraiment bien faits. Alors, il offre l'avantage d'être très rassasiant, comme je l'ai dit, sans être calorique. On lui reconnaît des pouvoirs d'accélérer, accélérer, accélérer et de favoriser la perte de poids. Donc, c'est juste un aliment qu'il faut avoir. Pas en manger, euh, euh, voilà, pas juste manger cet aliment dans une journée, parce que là, voilà, vous en aurez marre, hein, un moment, voilà, stop, tu vois. Mais le manger lorsque vous avez une fringale, tout simplement. Cela va vous permettre de caler votre estomac jusqu'à satiété avec un petit bol de fromage blanc, tout simplement. Alors, on évitera ainsi de dormir sur un repas calorique, hein, rempli de gras, hein, qui favorise le stockage des graisses pendant les nuits et donc la prise de poids. Donc, lorsque vous avez vraiment une fringale, n'hésitez pas à prendre du fromage blanc bio pour vraiment avoir toutes ses vertus. Évidemment, il va vous caler et vous ne prendrez plus de poids, vous allez en perdre parce qu'il favorise... La perte de poids, et brûle les graisses tout simplement. Alors si vous désirez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir, je vous invite à prendre 45 minutes de coaching gratuit avec moi ou un membre de mon équipe. Écrivez-moi sur WhatsApp, j'ai mis mon numéro dans la description ou dans un lien, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur mon numéro tout simplement. Et je vous dis à très vite, à tout de suite pour votre coaching Gra gratuit.